Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Hocher. Je vais peut-être prendre l'habitude de baisser mon siège avant de démarrer l'enregistrement. On éviterait ce genre de moments euh, gênant et un peu trop euh, répétitif. Alors, euh, je pense que je vais vous montrer ma page du jour directement, puisque j'ai rien de spécial à dire en introduction. Alors, c'est une page qui m'a demandé euh, beaucoup de travail. J'ai commencé à 3h du matin, il est à peu près 20h du soir. Parce que c'est une page à petits points. Et euh, comme vous pouvez euh, aisément le deviner les pages à petits points ce sont les pages qui demandent pardon, le plus de travail. Ouais, J'ai même plus l'attention suffisante de tenir la planche. Alors, euh, on y voit un personnage brandir euh, une, euh, une branche, euh, j'allais dire de glycine, en fait une branche de glaïeul. D'ailleurs, ça lui fait des, euh, des cornes, ça fait des cornes au gars. Là. Euh... Ce personnage lui-même est assez euh, charismatique. On voit qu'il y a quelque chose de spécial en lui et que les autres personnages ont à s'en méfier. Derrière lui, il y a des hommes en noir, et puis euh, tout autour, il y a comme des nuages euh, en spiralité. Euh, je trouve que la, la composition euh, est pas trop mal dans cette page. Donc, je pense que je vais aller dormir maintenant. Vous savez, parfois il y a des gens qui euh, me font des compliments, je dis pas que c'est systématique, hein, mais parfois les gens me disent que mes planches sont bien, ça me fait très plaisir, d'ailleurs je suis plutôt euh, quelqu'un de sensible aux compliments. Mais au fond, euh, ce que je fais de mieux, c'est dormir. Pendant longtemps, euh, je faisais en sorte de travailler la moitié de l'année, pas de travailler, euh, entre guillemets, travailler pour de vrai, euh, dans, des, euh, enfin, dans des vrais métiers quoi. Et euh, l'autre moitié, moitié de l'année, je dormais. Et euh, pour moi, c'est presque une anomalie que je fasse autre chose que dormir, quoi. Euh, c'est pour ça que je ne crains pas trop la mort et que je fais en sorte de beaucoup produire avant de mourir. C'est parce que je me dis que la mort, c'est un peu comme dormir, quoi. Bon, allez. <rire> C'était très bizarre, à ce point de vidéo. Bon allez